Biga fe begeek, ti louche. Vie le sente di la rouia nume. Va in te jubage. Qu'est-ce va y bel taf à vous couler ou ke va kousafa? Tourindinara artibare. Tane tole barre. Vos gen, oye da gazi ke emme court. Sopron di nara arti barre tane tole barre barre re Benje va belta fa vukula putal tenuga valike isse va kusafa pour nuga vol kusafa vukula gotier putal tenuga kire va le dire Batele, tir bas, left, n'glaravlem, revlem, batcho bas sousup de C'est mes fente. Vous voyez vos fentes, te voir pas. Peste vos pas. Vous voyez que vos fente va Vous que vos fente vont te voir Vous voyez que Vous Batine de Inch, mais Pipi. La soube Abdoula Pi. ouh, Adim. Abdouani ni. Veille dey. Va-t-elle gendouillus balanira veinuga em kumzili? Batelier de Kashkayad elle est en train de se faire. Elle Oh yo, vous coulez, M va où bête à verre? Est une cave. comment est-ce là où y Goku oh, coulez M va où 41 bèta verre Quand l'âge nous gavit, puti ou chotigir, ravit pas d'ujin mesi fave. Amen. Mm -hmm. C'est ce que nous avons Nous avons fait des choses qui va Nous cette machine va vous couler aimere votre chatte. Oh Allez, yeah, qu'il ne tire pas voir Batelle patane, t'es nous